Bonjour, euh, bonjour à tous. Bonjour à tout Félix. Eh bien, en, eh ben, en forme, en forme, en forme. Le bon, là, ouais. on va avec les mailles du bord. Ouais. Donc alors, comment tu as joué cette étape Aujourd'hui, comment ça se passe eh ben, Écoute, Félix, ça a été une étape bon, encore difficile. C'était hein. une étape difficile. On a vu que très tôt, il y a beaucoup de tours qui sont passés par la fenêtre comme on dit avant. Donc ils ont craqué par rapport au temps, ouais. une vingtaine de coureurs. Et c'est vrai que ces coureurs-là, euh, malheureusement, ils n'ont jamais revu la tête du peloton. Et puis après, la grosse bataille a été déclenchée très tôt dès l'estrade avec Carnier qui en contre un festival au niveau des points. Et puis euh, après l'équipe de la PP qui a un peu, pas, je ne vais pas dire de malchance, mais qui était menée à contribution pour rouler toute la journée, pour essayer de colmater la brèche pour Areouya, pour Amibana. Euh, donc du coup ça va être compliqué. Et ce qu'on peut retenir c'est qu'aujourd'hui un ben, mars il est le jeune. Donc c'est super ah. bien. Quoi. Bah, est à yeah. Mais dis-moi, comment penses-tu quand Il bah, n'est plus à présenter, c'est un jeune garçon qui a du talent. Ouais. C'est vrai qu'à bon, une époque je pense qu'il a pu vraiment fait une carrière internationale au niveau ailleurs. Bon maintenant c'est vrai qu'il est, il est basé ici, il a, l'amène a dans un travail ici. Mais c'est un garçon qui va le depuis les premiers jours. C'est vrai que le premier jour il est passé un petit peu à travers de, de son étape. Mais après, dès le lendemain, dès le dimanche, il n'a pas arrêté d'attaquer. Et c'est pas, pas pour rien qu'il a le meilleur poids. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il est en tête des, des classements grimpeurs. Et puis c'est un garçon intelligent, un garçon posé, poli, discret, et qui a un coup de pédale qui est aérien. Il a tout pour, pour être euh, le gagner aussi. Oui, il a tout. Maintenant, on est comme un pas Félix. Ça, ça veut qu'on ne va pas nous vendre la police avant de nous tuer. Et que là, ça va compliqué quand même parce que les types restent même si Nico est équipé. Il y a trois mon oui. à mon Et on est au cas où il y a on a une équipe de travail pour mettre de des maillots On pas à tout être ni des équipes là, mais ils y a travail pour vous ramener pour maillots de chant à dimanche. C'est bon. De même, tu sais quoi, c'est du bul, du moi pour sentir... Oui, non, il n'y a ni des petit jeune ni des qui l'a ni le petit Dylan, Dylan le Will de Guyane qui est présent, ni le petit non ni Jacques Dylan aussi, non, il n'y a pas de qui l'ont. Et puis même, euh, même Marc Flavien qui est pas un jeune, petit mais qui l'a, qui a battu, qui a, a montré maillot, qui a maillot, qui maillot point chaud. Donc nous, la a Martinique bien honorée. Bon, c'est sûr que notre game est ben, la plus solide encore pour barrer les Bouglas. Mais bon, l'essentiel, c'est que déjà, nous avons quelques étapes, nous capote un maillot chaud. Il ne faut pas nous provoquer. Non, faut que les doucement, il faut que Voilà, il ne faut pas euh, tout tout et il faut garder des de motivation. Oui, parce que si il faut trop vite, il n'avez pas envie de faire plus. Donc non, mais il faut qu avouer que ben, là, un que... ben, petit chaud. Ouais. Mais nous faut nous motiver, nous sommes capables de solidaires. Mais nous respectons que je dis que ça n'est vite pour que le week-end et que ça fêter ça. Eh bien, eh bien, j'ai un jour depuis mon... On vélo, c'est où on va alors. <rires> Allez, <Ça� Era> Félix. <gösterges> ah, non, de problème. Pas nous avons puis nous l'avons hein. pour faire ça, et c'est très bien ce qu'on va faire. Dès lors, on vélo, des à voir, on va donc euh, ça, très bien. ça va Allez, Félix. à